Du 6 au 9 avril, avec l'Association des écrivains de la Caraïbe et la région Guadeloupe, participez à la 5 édition du Congrès des écrivains de la Caraïbe au Memorial Act. Découvrez la littérature caribéenne. Autrement, à travers des hommages à Derek Walcott et Guy Thérolien, des tables rondes et ateliers, séances de lecture et de dédicaces, Programme détaillé sur les sites Internet et Facebook Région Guadeloupe et Association des écrivains de la Caraïbe. La région Guadeloupe, terre de culture.